Yeah. Oh, yeah. Seigneur, le seul qui mérite de recevoir oh, encore yeah. toutes les démarches, parce que tu es le Dieu qui siège oh, yeah. dans les deux très yeah. hauts milieu de la louange et de l'adoration. Seigneur mon Dieu, ce matin encore, adresse Seigneur mon Dieu, Je te après le fruit de nos lèvres, adresse nos cantines, Seigneur mon Dieu, adresse Seigneur mon Dieu, nous restons prière. Oh Jésus, je te remercie encore pour la grâce que tu nous as accordée d'être enfant de Dieu encore. Est-ce que ton nom soit béni, est-ce que ton nom soit élevé, parce que tu es béni de gloire, Dieu d'être élevé, Dieu d'être cherché. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. je Viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. De toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je m'attends à toi, je m'attends à, à toi. Je suis dans ta maison, je suis dans ta Sors dans sa présence Que en fait de toi Oui, Seigneur, on se soin, Ce matin, nous t'élèves, oui, Seigneur. Seigneur. Coeur, Ce matin, Seigneur, nous t'exaltons encore, Dieu, le point, parce que tu es notre roi, tu es notre Dieu, peau, père, tu es notre bon père. Père. père. Reçois l'honneur, El Shaddal. Reçois l'honneur, toi, oui, si le Dieu des nations, le peuple, sans fin et sans nombre, Père. Tu es le... ce matin Dieu, tu es le Dieu, le créateur de toutes choses, de choses visibles et invisibles Père, Père nous bénissons ton nom parce que dans ton nom il y a tout, oh Dieu, tu as dit je vous ai donné, je leur ai donné le nom, le nom que tu m'as donné, oh Dieu, tu as fait fléchir toutes choses en son nom merveilleux, le nom que tu nous as donné, parmi lesquels, au milieu de fils des de hommes, source de salut pour nous, Seigneur, c'est le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il y a la restauration de vie. Dans le nom de Jésus, il y a la guérison. Dans le nom de Jésus, il y a la bénédiction. Dans le nom de Jésus, il y a l'élévation. Dans le nom de Jésus, il y a la guérison. Dans le nom de Jésus, il y a la délivrance, dans le nom de Jésus, il y a la percée, dans le nom de Jésus, il y a la réconciliation, dans le nom de Jésus, il y a l'autorité, dans le nom de Jésus, il y a la puissance, la puissance qui a créé toutes choses. Seigneur, c'est ce nom que nous élevons ce matin. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de domination, au-dessus de principauté, au-dessus de pouvoir, de puissance, de l'occultisme, de la magie, de la sorcellerie, des envoûtements, des enchantements. C'est le nom de Jésus que nous élevons, le nom précieux de Jésus. Le nom précieux de Jésus. Le nom précieux de Jésus. Dans le nom de Jésus. et Télevai, Ragos et Télevai, Ragos et Télevai, Ragos et Télevai, Ragos et Télevai, brise et Télevai, brise les Télevai, les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes, brise Brise les chaînes et matin, Seigneur. Merci pour l'anxiété, Merci pour ta présence, oh Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour ta glorieuse et redoutable présence, Seigneur. Merci pour ta, ta glorieuse et redoutable présence, Seigneur. Merci, Seigneur.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 Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point à la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point à la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Bonjour à tout le monde. Nous saluons votre présence. Nous saluons votre présence présence au milieu de nous, votre présence au milieu de nous, c'est encore une joie de se retrouver ensemble, c'est encore une joie, merci, merci, c'est encore une joie de se retrouver ensemble comme corps, le corps de Christ, c'est une joie de voir Papa Paulin au milieu de nous, bonjour Papa Paulin, c'est une joie et c'est un honneur de vous voir au milieu de nous. C'est le papa du frère Hugues. Amen. C'est une joie parce que c'est des familles qui sont réunies à la Nouvelle-Jérusalem, à Londen. C'est des familles qui sont réunies. Et la Bible dit que toute famille de la terre tire son nom de l'Éternel. Donc c'est vraiment une immense joie pour nous de se retrouver euh, comme famille. Aujourd'hui, nous allons continuer dans ce que nous avons vu la fois passée. La foi passée. Ce n'est pas très, très visible. Nous allons continuer dans le livre de, de Luc, euh, le livre de Jean, Jean chapitre 17, Jean chapitre 17, Jean chapitre 17, du verset premier, Jean 17, à partir du verset premier, Jean 17, verset premier, Jean 17, verset premier, la Bible dit ceci, « Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux aux cieux et dit Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils pour que le Fils te glorifie, et que comme tu lui as donné pouvoir sur tous, il donne la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qui te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai accompli l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné est issu de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçus. Ils ont vraiment su que je suis sorti de toi. Ils ont cru que c'est toi qui m'as envoyé. Moi, c'est pour eux que je demande. Je ne demande pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Comme tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde. Et moi, je viens à toi, Père. Garde le en ton nom, ce nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, moi je les ai glorifiés en ton nom, je les ai gardés en ton nom, ce nom que tu m'as donné, je les ai préservés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon c'est lui qui est voué à la perdition, pour que l'Écriture soit accomplie. Maintenant je viens à toi, je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie complète. « Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les garder du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité, c'est ta parole qui est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et moi, je me consacre moi-même pour eux, pour que eux aussi soient consacrés par la vérité. Ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je demande, mais encore pour ceux qui, par leur parole, mettront leur foi en moi. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, que aussi soit en nous pour que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé. Moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Pour qu'ils soient un, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Pour qu'ils soient accomplis dans l'unité. Que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quant à ce que tu m'as donné, Père, je veux que là où moi je suis, eux aussi soient avec moi. Pour qu'ils voient ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a jamais connu, mais moi je t'ai connu et eux, ils ont su que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux comme moi. En Amen. Amen. Amen. Si nous pouvons également prendre le livre, Genèse, le livre de Genèse, le livre de Genèse, le livre de Genèse, le livre de Genèse, au chapitre 49, Genèse chapitre 49, Genèse chapitre 49. à partir du verset premier, On ne va pas tout lire, c'est juste pour que nous puissions être dans le contexte, entre guillemets, de ce que nous allons continuer dans le livre de Jean, chapitre 1 jusqu'au 26e, que nous avons lu tout à l'heure. Genèse chapitre 1 la Bible dit ceci, la Bible dit, « Jacob parla, Appela ses fils. Il dit Réunissez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père eut tuait tué mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur et tout ce qui s'ensuit. On va pas le lire tout. On va juste au verset, au verset 28. Ce sont là les douze tribus d'Israël. Voilà ce que leur Père leur dit en les bénissant. Il les bénit chacun d'une bénédiction particulière. Nous prenons également Deutéronome chapitre 31. Deutéronome chapitre 31, le verset 14. Deutéronome 31. Deutéronome 31, le verset 14. Deutéronome 31, 14. La Bible dit ceci. Deutéronome 31, 14. La Bible dit ceci. Le Seigneur dit à Moïse, le moment de ta mort approche. Appelle Josué et tenez-vous debout dans la tente de la rencontre. Je lui donnerai mes ordres. Moïse et Josué allèrent se tenir debout dans la tente de la rencontre. Le Seigneur apparut dans la tente dans une colonne de nuée. La colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. Le Seigneur dit à Moïse, « Tu vas te coucher avec tes pères. Quant à ce peuple, il se prostituera avec des dieux étrangers. C'est du pays dans lequel il entre. Il m'abandonnera en rond et rompra mon alliance, celle que je conclue avec lui. » Le Seigneur continue continue. Si nous arrivons au verset 30, Moïse prononça jusqu'au bout les paroles de ses chants en présence de toute l'assemblée. Ciel prête l'oreille et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche, que mon savoir se déverse. Nous pouvons lire jusqu'à la fin. Pourquoi j'ai pris ces deux passages de l'Ancien Testament, à la fois pour parler de Joseph et pour parler aussi de Moïse, c'est pour montrer que il a été de coutume à des patriarches tels que euh, Abraham. Euh, tels que Jacob et même Isaac, et à l'occurrence le premier-né de prophète, à savoir Moïse, lorsqu'ils étaient sur le point de quitter cette terre, ils étaient en fin de course, de pouvoir prononcer les dernières paroles au peuple, les dernières paroles aux disciples, aux personnes qui les ont suivis. Et ces paroles, ce sont des paroles de bénédiction. Inspirés par le Seigneur, ils étaient en train de libérer les paroles de bénédiction et ces paroles-là allaient tracer la destinée des personnes qui l'écouteraient, disciples ou peuples. Ça a toujours été ainsi. Même nous, en tant qu'hommes vivant dans le temps moderne, ce temps-ci, lorsque nous sommes en fin de vie, il y a ce qu'on appelle le testament. Le testament qu'on a conçu Peut-être avant que l'on puisse décéder, on a déjà fait son testament. Et le jour où on sent que la fin approche, on relit son testament. S'il y a des choses qu'on peut amender, on amende des choses. Il y a des enfants, peut-être qui n'étaient pas très bien vers la fin. Le papa peut, voilà, les rayer, les rayer de, de la succession, quoique avec certains, avec certains, euh, avec certaines précautions, parce que on ne peut pas. Totalement retirer un enfant de la succession, c'est son droit de pouvoir hériter de son père. Mais en tout cas, il y a la notion de testament qui s'applique en fin de vie. Soit on le, on le conçoit même de façon écrite, soit de façon orale, on déclare à ses enfants, on déclare à son époux épouse les dernières paroles de sa volonté. Et généralement, ce que l'on dit vers la fin, cela traduit les valeurs qui ont conduit notre vie pendant notre parcours sur la terre. Il en est de même du Seigneur Jésus. Dans Jean chapitre 17, que nous avons lu, qui est notre texte de base, Jésus est à la fin de sa mission sur cette terre. Il est en train d'accomplir l'Écriture, d'accomplir ce qui était dit de lui. Et avant de pouvoir partir, il est en train de donner les dernières instructions à ses disciples. Et les dernières instructions à ses disciples, il leur adresse sous la forme d'une prière. Il lève les yeux vers le ciel et il s'adresse à son Père. D'où le titre de notre message depuis le dimanche passé et nous continuons. C'est « Les sujets que prier Jésus ». Les sujets que m'est prié Jésus. À la fin de sa vie, Jésus ouvre à ses disciples le cœur, son cœur. C'est pourquoi... Il est passé entre autres ces temps à pouvoir prier pour ses disciples parce que ses disciples devaient assumer la succession de l'œuvre et la pérennité de l'œuvre qu'il est venu accomplir sur cette terre. Rappelez-vous, le Seigneur Jésus n'est pas venu de lui-même. C'est le Père qui l'a qui envoyé pour accomplir un certain nombre de choses. Il n'a pas accompli des choses que lui a voulu faire, mais il a accompli les choses que le Père avait prévues d'avance. Dans Jean 17, 12, il dit, lorsque j'étais avec eux, moi je les gardais en ton nom. Ce nom que tu m'as donné, je les ai préservés. Et aucun ne s'est perdu, sinon c'est lui qui veut vouer à la perdition pour que l'écriture soit accomplie. Jésus était en train d'accomplir. Scrupuleusement, c'est que l'Écriture avait déclaré sur la vie du Messie. Il avait un canevas, il avait un cahier de charges avec des éléments qu'il devait accomplir. On a vu ça dans notre séminaire Eschatos des temps de la fin, comment les prophéties des Haïs et d'autres, comment ces prophéties-là se sont accomplies de façon précise. On a eu un séminaire d'un mois, il y a presque quatre mois, Escatons sur les, les événements de temps de la fin. Il y a des, des vidéos là-dessus sur, sur Facebook que vous pouvez récupérer. On a vu les prophéties de la vie du Seigneur Jésus annoncées des années avant, des milliers d'années d'avant, comment cela s'est accompli. Et Jésus aussi, a, avant de partir, il donne aussi un cahier de charge, une mission à ses disciples. En leur disant que vous êtes dans la continuité de ce que je suis venu faire sur cette terre. Vous êtes dans la continuité de ce que le Père m'a envoyé. Dès lors, on comprend pourquoi le Seigneur Jésus priait pour que les disciples soient dans l'unité. On s'est arrêté dans l'unité. Comme moi, je suis dans le Père, vous en moi et nous sommes dans le Père, le Seigneur Jésus est en train, en train de, le dire, de leur dire « vous êtes en train de continuer la mission que le Père m'a envoyée. Et dans cette continuation de la mission, sachez que vous ne serez pas seul. Le ciel sera avec vous, le Père sera avec vous, moi également je serai avec vous. Quelle joie, quelle euh, certitude et quelle assurance de savoir que la vie que je mène sur cette terre, les choses que je suis en train de faire sur cette terre, ces choses-là viennent d'en haut, on les cachait du ciel et engage le ciel. Extraordinaire. De la même façon aussi, le Seigneur a dit ceci au verset 20. Ce n'est pas seulement pour ceux-ci que je demande, mais encore pour ceux qui, par leur parole, mettront leur foi en moi. Il ne prie pas simplement pour ses disciples-là, les douze et les autres, mais il prie aussi pour toi et pour moi, pour nous tous, que vous serez, vous êtes, dans la continuation de la mission que je suis venu accomplir sur cette terre. Et ainsi donc, je suis avec vous, le Père est avec vous, le ciel est avec vous, vous n'êtes pas seul. Dieu est avec nous. Nous avons, comme nous nous sommes arrêtés la fois passée, sur la notion de l'unité. Nous avons dit que l'unité doit régner entre nous. Le Seigneur a demandé que l'unité règne entre ses disciples. Pourquoi Parce que l'unité permet d'aplanir les divergences ou les différences d'opinion, d'avancer, de progresser ensemble. Nous avons vu le psaume 23, le verset 3, le psaume 143, le verset 10. Deuxièmement, nous avons vu que l'unité est la marque de fabrique du juste. Éphésiens, Esaïe, chapitre 26. Et c'est là qu'on va commencer à lire. On l'avait vu la fois passée, mais on peut commencer à partir d'ici. Esaïe, chapitre 26, verset 7. Esaïe 26, verset 7. « L'unité est la marque de fabrique du disciple. » Le verset 7 nous dit « Le sentier du juste, c'est la droiture. Toi qui es droit, tu aplanis la route du juste. » Le terme « aplanis », c'est le même terme aussi qui traduit l'unité. Tu unifies la route du juste. La marque de fabrique du juste, c'est l'unité. L'unité avec le Christ, l'unité avec le Père. Nous sommes un. C'est même la raison pour laquelle l'apôtre Paul dira « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Nous sommes unis avec le Christ et le point fort de cette unité, pour renforcer cette unité avec le Christ, il a permis que le Saint-Esprit vienne et que le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit qui était extérieur avant que le Christ ne meure et ne ressuscite, après sa résurrection, le Christ avait promis, il est préférable pour vous que je m'en aille, afin que le consolateur, celui qui a été promis par le Père, vous soit envoyé. Lorsqu'il viendra, il vous conduira dans toute, la, dans toute la vérité. Il a permis que le Saint-Esprit vienne en nous pour que nous soyons un avec lui et avec le Père en même temps, et que de l'intérieur, le Saint-Esprit nous conduise. Le Saint-Esprit nous conduise. Dès lors, la marque de fabrique de toi juste, de moi juste, c'est l'unité avec le Christ. Nous sommes un avec le Christ et le Saint-Esprit nous conduit. Et en tant que tel, puisque la base de notre unité est commune, c'est le Père, c'est le Christ, c'est le Saint-Esprit, entre nous aussi, au sein de cette grande famille appelée Ecclesia, la maison de Dieu, l'unité doit régner. Malgré les divergences, malgré les opinions qui peuvent diverger ou les différences, l'unité doit régner parce que nous faisons partie d'une même famille. Nous avons un même père, nous avons été baptisés au même baptême, nous avons le même Saint-Esprit, nous avons le même Seigneur. C'est comme dans une famille, une famille composée d'enfants, tous les enfants ne sont pas identiques, tous les enfants n'ont pas le même caractère. Il y a des enfants qui sont doux, il y en a d'autres qui sont un peu difficiles, il y a des enfants qui sont un peu, euh, un peu, un peu, un peu, un peu entre guillemets, euh, moins obéissants, il y en a d'autres qui sont plus obéissants, il y a des enfants qui peuvent être grands de taille, il y en a d'autres petits de taille, il y a des enfants, voilà, il y a de divergences à la fois physiques, de divergences à la fois d'opinion, de divergences même au niveau intellectuel. Il y a des enfants qui peuvent être extrêmement brillants, il y en a d'autres qui ont un peu plus besoin de temps, mais qui sont très habiles avec leurs mains. Il y a de divergences. Il y a l'autre enfant, tu lui dis, il obéit directement. Il y a un autre qui est un philosophe. Dans chaque maison, on a au moins un philosophe dans chaque maison. Lui, il analyse le tout. Lui, il doit d'abord réfléchir. Si tu le, le convainc, c'est à ce moment-là qu'il va agir. Alléluia Malgré cette divergence-là, nous sommes une famille. Nous sommes ensemble. L'enfant le, peut fâcher le père, comme disent nos, les Ivoiriens. Mais ce n'est pas pour autant que le père peut le chasser de la maison. Le père le garde là, reste là. « Tu ne quittes pas la maison, tu es mon enfant. » Jusqu'à ce que tu finiras tes études, tu auras un travail, tu te marieras, alors là tu auras la bénédiction de partir. Mais ce qui est qu bien avec notre Père Céleste, même si nous commettons des péchés, même si nous commettons de fautes, lorsque nous demandons pardon, il nous purifie, il nous pardonne, il nous lave de toute iniquité et il nous garde dans sa maison. C'est pour ça que le Christ pourrait dire, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné. Le Père ne va jamais t'expulser de sa maison. C'est toi-même qui vas t'expulser. Le Père ne va jamais chasser quelqu'un de sa maison. Dieu a les bras ouverts. Il attend tout homme. Il appelle tout homme à lui. Et il veut garder tout homme. Si le Christ homme sur cette terre a gardé tout ce que le Père lui a donné, à combien plus forte raison le Saint-Esprit qui est en nous ne pourra pas nous garder dans les voies du Seigneur ne pourra pas nous garder en Christ, ne pourra pas nous garder dans son royaume, parce qu'il est en nous, parce que c'est le souhait du Père de pouvoir être avec tous ses enfants. L'unité, malgré la différence, l'unité, c'est la marque du juste. Nous avons dit aussi troisièmement que l'unité permet l'ordre et la cohérence. L'ordre et la cohérence. Là où il y a l'unité, chacun sait ça, son rôle à jouer. Le rôle qu'a joué Paul, euh, Pierre, ce n'était pas le même rôle que jouait Jean. Le rôle qu'a joué Matthieu, ce n'est pas le même rôle qu'a joué Jacques. Même la preuve, regardez les évangiles. Je me dis toujours, on aurait pu écrire une seule évangile, mais pourquoi le Seigneur a permis qu'il y ait quatre évangiles Quatre évangiles parce que chacun a sa particularité, chacun a son vécu son expérience avec le Seigneur Jésus, des expériences vécues personnellement, des expériences qu'il a vues le Seigneur se réaliser au travers des vies et des uns aux autres, chacun a sa perception, chacun a sa compréhension, chacun a son interprétation, chacun a sa traduction. Mais malgré qu'il y en a quatre, il y a une cohérence qui s'établit entre les quatre. On appelle en théologie, on appelle des évangiles synoptiques. Lorsqu'on fait l'analyse synoptique des évangiles, pour voir les passages, les histoires qui se retrouvent dans les quatre évangiles, c'est merveilleusement étonnant de voir comment chacun interprète une histoire, il y a un tronc commun, mais par moment, chacun ajoute un peu de sien. C'est comme Luc qui était un médecin, dans l'évangile de Luc, c'est l'évangile où il y a plus de miracles, parce que lui, il était médecin il a checké dans sa médecine. Il dit non, non, non. Dans ma médecine, dans ma science, ce qui s'est passé ici, la science n'aurait jamais pu le faire. Ce n'est que l'objet d'un miracle divin. Si nous allons dans Marc, dans le livre de Marc, il y a plus de délivrance dans le livre de Marc. On parle plus de délivrance que le Seigneur Jésus a faite. Lorsqu'on va dans le livre de Matthieu, Matthieu nous décrit le Seigneur comme le successeur de David, comme le roi qui a été promis. Il établit la royauté du Seigneur Jésus. Et parle spécialement au peuple juif pour leur montrer que la descendance promise à David, c'est lui Jésus, c'est lui votre Messie. Et lorsque nous transitons dans Jean, Jean nous amène au ciel, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement de toute chose. Jean nous transcende au ciel pour faire la connexion entre ce qui se passe sur le ciel, en nous disant que cela a commencé au ciel, sur la terre, en nous disant que cela a commencé au ciel. L'évangile de Jean, c'est comme un prophète, l'aigle qui s'élève et qui voit les choses célestes et qui le traduisent sur la terre. Quatre évangiles dans l'ordre, mais il y a une cohérence. Il y a une cohérence. Ainsi donc, au milieu de nous, dans une famille, on peut parler des langues différentes dans leur perception, mais le fond est commun. Dans l'église, il n'y a pas la tour de Babel dans l'église. Dans l'église, il n'y a pas la tour de Babel où il y a eu diversité de langues et les gens se sont séparés. Non à l'église, nous avons une seule langue que nous prononçons. C'est la langue de l'amour. C'est la langue de l'amour. On peut parler, on peut dire des choses, mais si l'amour nous anime, nous trouverons toujours des points communs pour nous unifier. L'unité dans l'Église, c'est à quoi nous sommes appelés, à être un, dans l'ordre et dans la cohérence. Dans l'ordre et dans la cohérence, même dans l'exercice de ministère. Ephésiens chapitre, Éphésiens chapitre 4 nous dit que le Seigneur a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs. Pour le perfectionnement de ça, en vue de l'œuvre du ministère. Plusieurs, cinq ministères en action, mais poursuivant un but commun. L'unification du corps de Christ, le perfectionnement de ça. Dieu opère dans la divergence, mais dans l'ordre et dans la cohérence. Dans l'ordre et dans la cohérence. C'est comme un puzzle. Le puzzle a plusieurs parties. Mais lorsque nous rassemblons les différentes parties, nous voyons une seule image, nous voyons un seul motif, mais avec plusieurs parties. C'est de la même façon au sein de l'Église, de la même façon au sein d'une famille. Dès lors, au sein de l'Église et d'une famille, personne ne peut se sentir exclu. Personne ne peut s'exclure de lui-même. « Même si tu es difficilement acceptable. » Même si tu es difficilement sociable et vivable, tu es enfant de Dieu, tu fais partie de l'Église, sois là. Et accepte aussi les corrections, parce que la même Bible dit que le fer aiguise le fer. En présence de tes frères et sœurs, tu pourras voir tes mauvais côtés, tout comme les bons côtés, tu pourras t'amender, tu pourras te rectifier. Le même Seigneur Jésus. Il a dit à Pierre, on t'appellera plus Simon, mais on t'appellera Pierre. Il a fait des éloges. il a donné à Pierre le pouvoir d'aller chasser les démons. Mais lorsqu'il était sur le point d'aller à la croix, Pierre lui dit, non Seigneur tu n'iras pas. Il se tourne vers lui et dit, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Mais est-ce que pour autant Pierre l'a quitté Là non. Lorsqu'il y a eu le feu de Gethsemane, Pierre est parti. Mais à la résurrection, Pierre est revenu. Mais ça peut être difficile de fois. On peut entendre de fois des propos qui sont choquants de l'Église, même de fois en venant d'un berger, en venant d'un pasteur ou d'un responsable, des paroles blessantes, choquantes, comme un feu. Mais ne quitte pas, ne quitte pas. Réfléchis, appréhende, analyse. S'il y a des choses à rectifier, rectifie. S'il y a des choses que l'autre aussi doit rectifier. Parles-en l'autre, mais nous sommes unis, nous sommes membres d'une seule famille. Dès lors, dans cette famille, lorsque un est faible, nous soutenons le faible. Nous nous soutenons réciproquement. Colossiens chapitre 2, verset 19. Colossiens chapitre 2, verset 19. Colossiens chapitre 2, verset 19. Colossiens 2, verset 19, la Bible dit Et il ne s'attache pas à la tête par laquelle tout le corps, bien uni, grâce aux jointures, aux articulations qui les desservent, grandit d'une croissance qui vient de Dieu. Dans cette unité, l'unité est facteur de croissance. Voyez, lorsque nous sommes unis, unis ensemble à Christ, unis ensemble à Dieu et unis ensemble entre nous, c'est un facteur de croissance. On peut croître, on peut croître. Voyez, il y, y a un peuple que j'aime beaucoup. Il y a un peuple que j'aime beaucoup. C'est mon peuple, le peuple congolais. L'un des grands problèmes du peuple congolais, c'est de pouvoir trouver l'unité. S'unir pour construire. On a un peuple qui est brillant. Les Congolais sont extrêmement intelligents. Extrêmement intelligents. Mais c'est drôle comment ils n'arrivent pas à mettre en place leur intelligence et à créer des choses qui peuvent propulser leur nation. On a eu la conférence populaire nationale il y a quelques années. Mais il faut voir tout ce qui s'était dit. Tout ce qui s'était dit. Mais lorsque tu entends mais les arguments des uns des autres, ma, ils parlent presque de la même chose. Mais chacun doit apporter son sien pour qu'on entende que lui aussi il a parlé. Il accepte ce que l'autre a dit, mais il va dans le même, dans le sens encore contraire. Mais je suis d'accord avec lui, mais il argumente il argume autrement. Un peuple qui a du mal à s'entendre, du mal à se mettre ensemble. Aujourd'hui, il y a une loi qu'on veut voter. Il y a une loi pour bloquer l'accès à des fonctions publiques importantes aux, aux, aux, aux, aux, aux, aux non-nationaux, qui fait tout un débat des insultes, des injures de part et d'autre. Tout un problème. Mais quelque chose de ce genre-là, dans le pays où nous sommes, s'il y a une proposition, on fait quoi On amène ça au Parlement, les parlementaires créent un groupe, le groupe de réflexion, qui prend du temps pour réfléchir à ça. Réfléchir à ça. Quelles sont les conséquences, bonnes ou mauvaises On prend le temps de réfléchir, parce que c'est quelque chose d'important. On ne peut pas prendre une à la légère, ça peut prendre des mois d'analyse, de réflexion, de réflexion parce qu'on veut la cohérence, on veut l'ordre, on veut que le pays puisse avancer, qu'il y ait l'accroissement. L'unité est facteur de croissance, facteur d'accroissement. C'est comme si le Seigneur nous dit dans vos divergences visez la croissance, voyez l'intérêt commun que mon royaume doit aller de l'avant. Ça veut dire que lorsque ce que tu penses, tes intérêts sont contraires à la croissance de l'œuvre, mets tes intérêts de côté et vois la croissance de l'œuvre. Si tes intérêts individuels sont mis en mal, vois l'intérêt collectif en premier et privilégie l'intérêt collectif parce que la chose doit croître. C'est comme ça au sein d'une famille. Les parents de foi ont des besoins. Tu peux refuser de t'acheter un beau costume, mais parce que tu regardes, si j'achète ce costume-là, la facture d'électricité ne sera pas payée. Alors pour le bien collectif, je m'abstiens d'un bien personnel. Visez le collectif, visez l'intérêt collectif. Et à coup sûr, lorsque le collectif va de l'avant, les individus aussi iront de l'avant. Iront de l'avant. Regardez dans mon pays, je donne l'exemple de mon pays. Dans mon pays, aucune famille est à 100% riche. Pourquoi je dirais Les gens qui sont riches dans mon pays, leur richesse se limite simplement dans leur propre maison. Ils mangent bien, ils sont bien. Mais quand tu sors de ta maison, ta propre rue, plein de trous, tu as une grosse voiture Pour rouler avec la grosse voiture Plein de problèmes Plein de problèmes La voiture peut tomber en panne tout le temps Les embouteillages Par exemple d'ici Pour aller à guy Tu peux faire deux heures d'embouteillage Deux heures d'embouteillage Parce que tellement de voitures La circulation est bizarre Deux heures d'embouteillage Et quand il pleut Voyez les malheureuses inondations qu'on a eues Quand il pleut mais dans certains endroits de, de mon pays, au Congo, des gens vivent des situations un peu comme celle-ci. Ça fait partie de leur quotidien. Et les riches, dans leur maison, quand ils sortent, ils vivent la même chose, ils voient la même chose. Ils voient la même chose. Si tu ne regardes que tes propres intérêts, tu négliges les intérêts du collectif, tôt ou tard, ça te reviendra sur la figure. Parce que tu vis dans une société tu vis dans un social, tu ne vis pas sur la lune, tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous. Si tu ne prends pas soin de ta famille, parce qu'ils sont loin, même s'ils sont de près, sois-en sûr, tôt ou tard, cela va te revenir. Cela va te revenir. On est ici, mais beaucoup d'entre nous, nous supportons les membres de nos familles qui sont au pays. Pourquoi Parce que la situation est tellement mauvaise les gens, les jeunes qui ont étudié, qui sont brillants, mais ils n'arrivent pas à trouver du boulot. Ils n'arrivent pas à trouver du boulot. Il faut les soutenir, il ne faut pas les laisser. Mais s'ils étaient bien, si le pays était bien, ils pouvaient se développer. Et en retour aussi, il y a un échange fructueux qui s'opère. Le collectif, lorsqu'il est menacé, les individus aussi vont être impactés. Vont être impactés. C'est pour ça que le Seigneur demande à ses disciples, dans votre unité, visez le collectif, soutenez-vous les uns les autres, visez l'accroissement, parce que lorsque ça grandit, lorsque le royaume va de l'avant, vous en serez les premiers bénéficiaires. Ephésiens chapitre 4, verset 3. Ephésiens 4, verset 3. Ephésiens 4, verset 3. La Bible dit, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, pourquoi je parle spécialement de mon pays euh, euh, d'où je viens, le Congo, alors que la Belgique est ma patrie. Je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui spécialement. Alléluia. Éphésiens chapitre 4, verset 3 nous dit « En vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Cinquième élément, l'unité n'est pas naturelle. L'unité n'est pas naturelle, elle est action d'effort. Elle est action d'effort par l'aide du Saint-Esprit pour amener la paix. Le Saint-Esprit veut amener l'Église à travailler et à vivre ensemble comme opère la divinité en étant unis. Mais cela demande un effort de chacun. Ce n'est pas quelque chose qui va s'établir naturellement, cela va demander de l'effort. Chacun doit mettre un peu du sien. Ephésiens chapitre 4 verset 5 à 6. Ephésiens 4, 5 à 6. La Bible dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été accordée selon la mesure du don du Christ. Sixième élément, l'unité est de Dieu et la division est du diable. L'unité est de Dieu et la division est du diable. Là où la division est, Satan n'est pas loin. Là où l'unité est, Dieu est là avec les enfants. Dieu est là avec les hommes pour les amener à être unis. Et d'autant plus dans sa maison, dans l'église, entre ses enfants, ses serviteurs et ses servantes, l'unité doit régner parce que nous avons un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul baptême, un seul Saint-Esprit, une seule foi, une seule espérance, une seule vocation. Nous tous nous visons à aller où Au ciel. Au ciel. Là où la division se vit, Satan n'est pas loin. Parce que la division est synonyme de destruction. Le Seigneur Jésus a dit... Quand on lui disait « il chasse les démons par des il leur disait « aucun royaume ne peut se diviser et tenir ». Si Satan chasse Satan, son royaume ne va pas subsister. Il nous fait comprendre que là où la division règne, il n'y aura pas de croissance. Et Satan généralement, lorsqu'il veut amener freiner une œuvre, freiner quelque chose de pouvoir aller de l'avant, il va amener des éléments pour diviser. Dieu a opté même de la même stratégie à Babel. Lorsque les gens se sont unis, parlaient une seule langue, l'œuvre allait de l'avant. Mais le Seigneur dit, si je les laisse aller ensemble comme tels, je ne pourrai pas les arrêter. Qu'est-ce qu'il faut faire J'amène plusieurs langues. Et quand les langues sont venues, ils ne pouvaient plus s'entendre les uns les autres. L'œuvre s'est arrêtée. Il y a des éléments de division des éléments de division qui peuvent amener de séparer l'unité, de casser l'unité et de freiner l'œuvre, de freiner l'œuvre. Attention à chacun d'entre nous, dans les familles où nous sommes ou dans les églises où nous sommes, dans l'église où nous sommes, attention aux éléments de division. Attention de ne pas ouvrir nos cœurs et nos portes à être des éléments de division, des éléments qui sèment la division. Même dans les maisons, attention les enfants à vos comportements. Ne soyez pas toujours des sources de problèmes, des sources de divisions, des sources de problèmes. Quand il y a conflit entre les gens, c'est toujours ton nom qu'on entend. Quand il y a un problème entre les gens, c'est toujours ton nom qu'on entend. C'est pas bien, tu risques de rater la bénédiction. Dans Genèse chapitre 49, Jacob n'a pas béni ses enfants de la même façon. Il y a des enfants qui l'ont refusé ou leur a donné une bénédiction pure à cause de leur comportement. À cause de leur comportement. Faisons attention. Ephésiens 4, verset 13. Ephésiens 4, verset 13. La Bible dit, Ephésiens 4, 13, la Bible dit, « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi », de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme adulte, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Cinquième élément, l'unité est une tangente vers la foi. L'unité est une tangente vers la foi. Voyez, l'apôtre Paul nous dit que le Christ a différentes facettes. Tu ne pourras pas seul comprendre toute la plénitude de Christ, ni de Dieu, ni du Saint-Esprit. Même si le Saint-Esprit est en nous, nous ne serons jamais le Saint-Esprit. Nous ne connaissons en partie, nous ne voyons qu'en partie. Tu as une part dans la révélation, tu n'as pas la totalité de la révélation. Le seul qui avait la plénitude du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus. Mais chacun d'entre nous a reçu une portion d'onction, une portion de don. Mais lorsque nous sommes ensemble, tu as le don de prophétie, tu as le don d'opérer des miracles, tu as le don de guérison, tu as le don d'enseignement, tu as le don, tu as le ministère pastoral, tu as le ministère d'apôtre, tu as le don de libéralité. Ensemble, ensemble, on peut s'entraîner. Ensemble, on peut utiliser les différents dons de chacun. Tu as le don de chanter. Moi, quand je chante, les crapauds viennent avec moi pour chanter ensemble. Il y a un autre quand il chante. Ce sont les rossignols qui se rassemblent autour de la personne pour chanter. Mais même celui qui chante comme la castafiore et moi qui chante comme le crapaud. À un moment donné, le crapaud doit pondérer aussi la castafiore Parce que sinon la castafiore va monter. Mais le crapaud va un peu le calmer. On fait tous partie des dons différents, mais l'utilité commune. Quel don tu as que tu peux mettre au service des autres au service de l'église. Quel don tu as Que la famille peut profiter de tes dons. Quel don tu as Même dans des familles, des choses simples. On a des fois des enfants qui sont spécialistes pour faire les œufs. Lui, il aime faire les œufs. Et quand il te fait des œufs, oh, merveilleux et tout. Merveilleux. C'est sa part. Moi, je, suis, je fais ça. Il aime la cuisine. Il aime la cuisine. Un autre aime les mathématiques. Voilà. C'est des dons qu'on a. Mettons-les ensemble. Mettons-le ensemble. Mettons-le ensemble. Huitième élément, Matthieu 28, 18 à 20, l'unité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je l'ai dit à plusieurs endroits. Comment créer et conserver l'unité Deuxième grand point dans cet enseignement dans ce, dans ce, dans concernant l'unité, dans la suite de ce que nous avons vu le dimanche passé. Comment créer et conserver l'unité Comment créer et conserver l'unité Quels en sont les ingrédients Nous en verrons simplement trois. Il y en a d'autres trois coup sûr, mais nous verrons trois. Les ingrédients pour créer et conserver l'unité. Éphésiens chapitre 4, verset 1. Éphésiens 4, verset 1. Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Le premier ingrédient pour conserver, créer, conserver l'unité, c'est la reconnaissance que nous avons une vocation qui est céleste. C'est Dieu qui a appelé chacun d'entre nous pour finir au ciel. Nous avons une vocation céleste. Une vocation céleste. Quand je faisais hein, euh, au niveau de l'Église de Dieu, euh, pour être euh, pasteur, il y a des cours qu'on doit suivre. Il y a un premier niveau, on a trois niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau d'exhortateur. De, Exhortateur, tu passes un examen, voilà, tu, reçus ex, tu reçois l'examen on te donne le titre d'exhortateur et on t'établit. Donc, tu es pasteur, tu fais tout ce qu'il y a à faire en tant que pasteur. Quand tu quittes ce niveau-là, le deuxième niveau, c'est le niveau de pasteur ordonné. Pasteur ordonné, tu fais les mêmes choses que l'exhortateur, mais tu peux encore avoir plus que ça. Et le dernier niveau, c'est le niveau de bishop. Quand tu deviens bishop, ça veut dire que là maintenant, tu peux être, par exemple, chapeauté des églises, chapeauter plusieurs églises. C'est des titres administratifs. Ce n'est pas lié à l'appel. C'est des titres administratifs établis par l'église de Dieu. Mais, lorsqu'avant de passer les examens, il y, a un questionnaire, euh, il y a un questionnaire que tu dois remplir par rapport à tes valeurs. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce que tu aimes le plus? Quel est ton parcours? Tu dois remplir un questionnaire. Et je me rappelle dans le questionnaire là que j'ai rempli, je disais ceci que mon objectif, c'est de finir au ciel. C'est de finir au ciel. La Bible dit que sert-il un homme de gagner le monde, s'il si perd son âme. Mon objectif, c'est de finir au ciel. Alors, bien-aimé, quoi que l'on soit, que, quoi que, qu'on qu puisse faire ou être pasteur, bishop, prophète, apôtre, ce qui s'ensuit. Notre objectif, c'est de finir au ciel. On peut opérer des miracles, les aveugles recouvrir la vue, les sourds marcher et tout. Et le Seigneur pourra te dire Je ne t'ai jamais connu. Notre objectif, c'est de finir au ciel. Alors, entre nous, soutenons-nous pour amener chacun d'entre nous à aller au ciel. Si tu vois ton frère ou ta soeur sur une mauvaise voie, va, parle, essaye de le ramener. Si ton frère ou ta soeur est en train de te diriger vers des mauvaises voies, tu es en train de mettre des cales pour ma destinée, faire le ciel. Nous voulons tous aller au ciel. Deuxième ingrédient de l'unité, c'est l'humilité. L'humilité. Philippiens 2, 3. Philippiens 2, 3. La Bible dit. Ne faites rien par ambition personnelle, ni par vanité, avec humilité. Au contraire, estimez les autres supérieurs à vous-même. Estimez les autres supérieurs à vous-même. L'humilité. Pas trop, ne pas avoir trop estime de soi. L'estime de soi est nécessaire, mais il ne faut pas qu'il y ait exagération. Comme si les autres n'existaient pas. Comme s'il n'y avait que toi. Comme il y a un chant, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Comme toi, tu chantes ça, c'est toi que tu vois. Il n'y a que moi, il n'y a que... Non. Il y a aussi les autres aussi qui sont là. Amen. Pas trop. Pas trop, pas trop d'orgueil, pas trop d'orgueil. Nous nous poussons à nous accepter comme tels, pas de complexe quelconque, parce que nous vivons dans un monde où tu trouveras plus de gens qui vont te rabaisser que te propulser. Tu sais ce que tu es, mais pas trop, pas trop rempli de sa personne. Regarde aussi les autres. Ils n'ont peut-être pas la même intelligence que toi, peut-être pas le même niveau intellectuel, social ou autre que toi. Main, on a cinq doigts, chaque doigt dans la main à son importance. Qui sait, un jour ou l'autre, il pourra tenir. Surtout dans une famille, ou même dans une famille comme celle-ci, l'Église, chacun a quelque chose de particulier à apporter. Chacun a quelque chose. Chacun a quelque chose. Chacun a quelque chose de particulier à apporter. Je me regarde toujours, quand je suis arrivé euh, à l'église, à Bruxelles, je commençais au service d'ordre. Au service d'ordre. À l'époque, j'avais une veste, une seule veste, qui était jaune olive. Une veste jaune olive et un pantalon vert. Et une chaussure brune. À force de marcher, de marcher à pied, il était un peu troué. Mais j'étais là à l'église, chaque dimanche, chaque vendredi à l'église, faisant les services d'ordre, me mettant en avant, donnant les enveloppes et tout. Dans cette condition-là, je n'étais pas le seul à avoir un seul habit. Nous étions plusieurs du service d'ordre. À l'époque, j'étudiais à l'ULB et je me battais pour payer mes études avec mes petits jobs. Mais j'étais là, fidèle, fidèle. Et il y en a d'autres, à cause de ce que nous étions, nous négligeaient, nous calculaient à peine, comme on disait. À peine, comme on disait, sans avenir, sans valeur. Ils n'ont que des costumes et des vestes, mais après ça, ils n'ont rien. Ils habitent chez des gens et tout. Mais nous étions là fidèles. Seigneur, nous te servons. Avec ce que nous avons, avec ce que nous sommes, nous savons qu'un jour, tu changeras notre vie. Tu changeras notre vie. Et la persévérance, la fidélité a fini par payer. Et ceux qui étaient le premier, aujourd'hui certains d'entre eux sont les derniers. L'humilité. Ne négligez jamais les gens. Négligez jamais les gens. Vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Comme nous sommes là, c'est une connexion que Dieu nous donne. C'est une connexion que Dieu nous donne. Peut-être un jour, nos enfants vont se marier entre eux. Ma femme, on s'est trouvé à l'église. À l'église. À l'église. Un jour, on était à Skarbek. Je faisais le ministère. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a mené. On avait deux balcons. À premier niveau. le de-chaussée, premier niveau. Je faisais le ministère au premier niveau. Quand le culte a fini, c'était un dimanche quand le culte a fini. Il y avait derrière le premier niveau, le balcon, il y avait un hall. On appelait ça, on avait un nom là spécial qu'on donnait à ce hall. Parce que c'est là où on venait prier le fois. Je sors, j'arrive dans le hall. Elle, elle était en train de venir. On s'est croisés. C'était la première fois que je la vois. Et quand je la regardais, je regardais. Vous voyez, à l'église. Il y a des gens qui ont trouvé, pas seulement de conjoints, conjoint du travail à l'église. Du travail à l'église. Ce n'est pas en vain qu'on est réunis. Ce n'est pas en vain qu'on est réunis. Il y a un plan, il y a quelque chose de Dieu. Alors, l'humilité entre nous ne repousse personne. Tu ne peux pas être ami de tout le monde, mais ne sois pas non plus ennemi de tout le monde. Non, entre nous, pas d'ennemis, pas d'ennemis, pas d'ennemis. Si on a des problèmes quelconques, il faut parler, parler. Mais ne nous négligeons pas, s'il vous plaît. Ne nous négligeons pas, ne nous négligeons pas. Nous vivons déjà dans une société où, nous, vous le savez, on est un peu. Mais moi, je ne considère pas ça. Alléluia. Moi, je ne considère pas ça. Moi, ma femme le sait, je sais que le racine existe. Mais j'ai toujours dit... Que le racisme ne me bloquera jamais pour réussir dans ce pays Amen. Je le dis, Amen. jamais ça ne me bloquera Amen. Là où Amen. Dieu veut m'amener, Amen. j'irai Je le dis toujours, dans mon esprit c'est clair et net hum. Le racisme et tout, ce n'est pas mon problème hum. Moi je suis un enfant de Dieu Amen. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, Amen. je te le donne C'est comme ça que je vis yes. Yes. Une fois mon fils, je ne sais pas il avait quel âge 4 ans à l'école il était, il était dans un, une grande école à Bruxelles, Notre-Dame-de-Grâce, à Bruxelles. Et ses amis ont commencé à dire Ah, voilà, en Afrique, vous mangez sur les arbres, vous dormez sur les arbres, des choses comme ça et tout, et tout. Ça commençait à affecter l'enfant. Et je lui ai dit Non, non, non, non. L'Africain ici dans la maison, c'est moi. Moi, je suis né et grandi en Afrique. Mais votre maman et vous, vous, vous êtes ici. Donc ça, c'est votre pays. Vous avez les mêmes droits. Tellement que ça, ça continuait. Alors un jour, je l'ai pris. On était dans la voiture. Je l'ai amené à l'hôpital là où il est né. Tu vois, tu es né dans cet hôpital. Je voulais même l'amener à l'intérieur. L'amener jusque dans la chambre où il était né. Lui montrer le lit où on l'a mis. Mais comme on ne peut pas entrer comme tel, OK. Mais à la naissance de sa soeur... J'ai eu cette opportunité-là de la mener pour lui dire, tu es né dans cette chambre, il dit, ah, je vois les photos, tu es né dans cette lit, ah, je vois les photos, ok. Donc, tu es africain par papa, papa, mais ce pays est à toi autant que les autres. Yeah. C'est ton pays, ne sois jamais complexé yeah. par quoi que ce soit, par quoi que ce soit. Rien ne peut vous bloquer, je vous le dis, rien ne peut vous bloquer, je vous le dis. Ne mettez jamais votre peau pour non non non non rien. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Si vous mettez cette barrière, voilà au même pas. Il y a le racisme. Vous allez bloquer vos vies. Joseph a prospéré où En Égypte. Daniel a prospéré où À Babylone. Christ a prospéré où Sur la terre. Il était du ciel. Il est venu sur la terre et il a régné tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Vous pouvez réussir partout. Yes. Les seules barrières qui peuvent vous arrêter, c'est vous-même. Ce que vous mettrez dans votre tête, c'est ce qui va vous arrêter. Rien d'autre que ça. Je vous le dis. Je vous le dis. Je vous le dis. Il y a quelques années, je travaillais dans un institut de sondage d'études de marché. On nous a donné des questionnaires avec un PC. Aller interviewer un quartier bourgeois de Wavre. Il n'y avait que de villas de villas. Mon responsable et moi, deux jeunes Africains. Il regarde l'endroit. On devait avait, on réaliser, je crois, 19 questionnaires. D'une heure, chez des adolescents. Il regarde l'endroit, il me regarde disent, ah, est-ce qu'ici, nous vraiment on ira Je dit, ok, toi tu n'iras pas, mais moi j'irai. Parce que je suis enfant de Dieu. J'ai prié, j'ai pris ma veste, j'ai pris mon badge de ipsos. Je suis allé. Je sonnais, je me présentais. Là où on m'ouvrait, j'entrais. Là où on me fermait la porte, pas de problème. Papa, bye bye, que la paix soit avec vous. Sur le 19, on a réalisé 11. 11, tu entres dans une villa d'un bourgeois. Il te laisse seul avec son fils pendant une heure. Avec son adolescente pendant une heure. En train de l'interviewer. Il te donne même le café. Ou même le thé. Non à l'aise. Et on a fait. Il était étonné. Je dis Oui, je t'ai dit. La peau ici. Non, non, non, non. Ce n'est qu'une étiquette. Le vrai moi se trouve à l'intérieur. Et il n'est limité par rien. Amen. Il n'est limité par rien. C'est difficile, mais conditionnez-vous de la sorte. Amen. Ne laissez personne, personne, personne, Amen. vous. Vous vous minimisez, vous détruire. S'ils pensent de vous, laissez-les penser ce qu'ils veulent penser. Mais toi, prouvez le contraire. Yes. Prouvez le contraire. Yes. Prouvez le contraire. J'ai regardé euh, un documentaire des, des athlètes français d'outre-mer, Marie-Josée Perrec, tous les athlètes français avec le problème qu'il y a eu à, à, en Grande-Bretagne avec l'équipe de football, qui disaient, voilà des choses, voilà, quand nous réussissions, nous étions avec eux. Quand nous échouons, nous étions de l'autre côté. Et un gars qui disait, moi j'ai toujours su que c'était existant, mais je me suis dit, laisse les résultats prouver que tu n'es pas ce qu'ils disent de toi. Alléluia Laisse les choses prouver. Fais le meilleur possible. Nous sommes un peuple de foi qui est jugé un peuple médiocre négligent. Parce que les autres ont fait de la sorte. Mais ce n'est pas une tare. Ce n'est pas une loi écrite. Nous pouvons changer les choses. Nous pouvons changer les choses. Nous pouvons changer les choses. Moi je le crois fortement. Je le crois fortement. Là où on te déteste, c'est là où Dieu va t'élever. C'est là où Dieu va te lever. Dieu te le dis. Fais bien ce que tu as à faire. Respecte les autorités. Fais bien ton boulot. Comporte-toi com -comporte comme un enfant de Dieu. Dieu te levera. Amen. Dieu te propulsera. Amen. Je peux vous en parler de heures avec, avec cette chose concernant le, la, la, quand avoir confiance en soi, mais pas d'orgueil. Confiance en soi, mais pas d'orgueil. Dernier facteur, ingrédient de l'unité, c'est la douceur. Galate chapitre 5, verset 22. La douceur. La douceur. Galate chapitre 5, verset 22. Galate 5, 22. Galate 5, 22. La Bible dit, Quant on fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. La bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. La douceur. La douceur, ça veut dire la bonne qualité. La bonne qualité. L'apôtre Paul dirait aux Philippiens que tous les hommes connaissent votre douceur. Matthieu, on dira que la douceur, c'était la qualité de Christ. Si la douceur n'est pas naturelle, elle se recherche on nous dit, c'est un effort qu'on doit faire. L'apôtre Paul le dira à Timothée, en Timothée 6, 11, qu'on peut chercher la douceur. Et la douceur aussi, c'est le fruit du Saint-Esprit. La douceur dans les paroles, la douceur dans les actes, la douceur dans nos comportements, c'est une preuve de sagesse et d'intelligence. Proverbe 27, 9, nous dira que la douceur permet de préserver l'amitié de préserver l'amitié et de faire régner l'amour, la douceur. Être des gens doux, pas des gens euh, faibles, mais des gens qui sont doux. Doux, la douceur. Parlez bien aux gens, parlez bien. On a vu ça le vendredi ici, comment fuir la colère. Des bonnes paroles, des bons comportements, des bons actes. Et nous allons terminer pour aujourd'hui avec... Euh, un autre sujet de prière que le Seigneur faisait. Un autre sujet de prière. On va le terminer en cinq minutes. Un autre sujet de prière. Jean chapitre 17. Nous retournons dans Jean chapitre 17. Le verset 13. Maintenant, je viens à toi et je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie complète. Qu'ils aient en eux ma joie complète. Le Seigneur Jésus priait aussi pour que ses disciples soient remplis de sa joie. Soient remplis de sa joie. Pourquoi il devait être rempli de sa joie Il n'insiste bien pas de la joie, de ma joie. Ma joie, la joie du Seigneur. Si nous prenons Matthieu chapitre 3, verset 17. Matthieu chapitre 3, verset 17. Lorsque le Seigneur est baptisé il sort de l'eau, le ciel s'ouvre. La Bible dit, le Père a déclaré, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouvais mon plaisir. » La vie du Seigneur Jésus sur la terre était pour le ciel un sujet de joie continuelle. Jésus était l'homme parfait qui a accompli toute la volonté du Père sans péché. Le Père a déclaré, « Lui, il fait toute ma joie ». Quand le Père regarde le Fils, le Père est dans la joie et dans l'admiration, il sourit. Maintenant, le Père a permis que le Christ, par le Saint-Esprit, puisse habiter en nous et que nous soyons revêtus. Là où le Christ est, là est la joie du Père. Puisque le Christ est en nous, nous faisons la joie du Père. La joie du Père. Le Père, quand il regarde ta vie, il regarde ma vie. Il est dans la joie. Il est dans la joie. La joie. Et dans cette joie-là, le Seigneur nous dit, « Ayez ma joie. » Pourquoi vous devez avoir ma joie Parce que j'ai ré, réjoui le Père. Le Père a, a admis ma vie. Le Père a, a cautionné ma vie. Et en même temps que le Père... A mis ma vie, le Père a accepté que je vous donne le Saint-Esprit. Vous avez Dieu, le Saint-Esprit en vous, qui va vous conduire dans toute la vérité, qui va vous révéler ce que je suis et qui va opérer avec vous des choses extraordinaires. Quand les disciples sont allés chasser les démons, ils reviennent, ils leur disent Seigneur, les démons même nous étaient soumis, ils étaient contents. Il leur dit Non, ne vous réjouissez pas simplement du fait que les démons vous sont soumis. Mais j'ai vu Satan tomber du ciel. Et réjouissez-vous du fait que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Le Seigneur leur dit, votre joie d'être complète, parce que de 1, vous n'êtes plus sous la domination de Satan. Il est tombé dans vos vies. Et il dit, les démons même vous sont soumis. C'est pour ça que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il leur dit, soyez encore dans la joie parce que vos noms sont inscrits au ciel. Vous êtes citoyens du ciel, habitants sur la terre, mais citoyens du ciel. C'est pour ça que vous devez être dans la joie. Je vous ai donné le pouvoir, l'autorité pour dire maintenant comme moi j'ai régné sur la vie et sur les circonstances de la vie. Vous en moi, moi en vous, vous pouvez aussi régner. Et vous ferez des choses encore plus grandes que ce que moi j'ai fait. Dès lors, soyez dans la joie. Soyez dans la joie. Vous n'avez pas la joie, ma joie. Quand vous comprenez ce que j'ai fait pour vous, soyez dans la joie. Vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Pourquoi la joie Parce qu'il dit, je vous ai fait, vous êtes maintenant héritier de Dieu, et cohéritier héritier avec moi. Nous partageons le même héritage. Le même héritage. Et il dit, Père, je prie que là où ils sont, là où je suis, que eux aussi, ils soient. La joie, parce qu'aujourd'hui, si je quitte le ciel, je quitte la terre, je serai avec le Christ, au ciel, au ciel, l'espérance, à cause de toutes ces promesses, soyez dans la joie. Et il dit dans Jean-Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Pourquoi vous devez être dans la joie? Parce que nous avons la gloire de Jésus. La gloire de Jésus, bien aimé, c'est des choses qui peuvent sembler utopiques ou lointaines ou euh, difficilement appréhendables. Mais si nous demandons l'aide du Saint-Esprit, confesse-crois simplement, Seigneur, j'ai ta gloire et je veux que cela se manifeste. Ça se manifestera, tu verras cela s'accomplir. Jésus nous a donné sa gloire. La gloire du Fils unique venu du Père, il nous a donné sa gloire. Il nous a donné sa gloire La joie parce que nous sommes ses ambassadeurs sur cette terre Nous le représentons sur cette terre Là où tu es, là où est le royaume de Dieu Il dit réjouissez vos petits enfants Car le Père a jugé bon de vous donner le royaume La joie parce que Dieu nous a donné son royaume Il nous a donné son règne Il nous a donné son royaume Il nous a donné son, a donné son règne vous devez être dans la joie. La joie parce qu'il nous a donné sa parole. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Je leur ai donné. Pour dire que vous allez dominer sur cette terre. Avec mes paroles. Avec mes promesses. Le Père ne vous regarde plus. Il vous regarde vous au travers de moi. Pourquoi la joie Parce qu'il dit tout ce que vous demanderez au Père. En mon nom, le Père vous l'a. La joie. C'est pour ça Paul pouvait dire quand je regarde ma vie et je regarde celle de Christ, je préfère milieu de loi d'être en Christ. Parce que c'est la vie la meilleure que le Père a que le Père a C'est pour ça nous sommes dans la joie. Même si les choses aujourd'hui peuvent être contraires, mais tôt ou tard, ça changera. Les disciples en premier à qui il était en train de dire ces choses, mais ils sont tous finis, martyrisés, sciés, crucifiés et tout. Mais aujourd'hui, ils sont où Ils sont au ciel. Douze trônes assis. Les murailles de Jérusalem ont douze, douze portes avec écrit sur chacune le nom de chaque apôtre. Le nom de chaque apôtre. Et ils sont assis sur le trône pour juger les nations et juger même les anges. La joie. Même si tu traverses des situations difficiles maintenant N'abandonne pas la joie Amen. Paul a dit Réjouissez-vous toujours Parce que vous avez le royaume avec vous Amen. Le Père est avec vous Vous n'êtes plus seul Le ciel est avec vous Le ciel est avec toi Regardez un peu les citoyens américains Quand un américain Là où il est un américain Même s'il ne parle pas mais le fait qu'il est Américain, il se comporte comme un Américain. Et vous et moi, quand nous savons que c'est un Américain, ah, c'est un Américain. Même si on est en Europe, <rire> c'est un Américain. Parce que derrière l'Américain, nous voyons son pays, l'Amérique. Derrière toi et moi, Satan, le monde spirituel, voit le royaume de Dieu. Alléluia Alléluia Alléluia Alléluia. Tu sais que quand tu te présentes devant Satan et les démons mm -hmm. Il ne te regarde pas toi Il voit le Christ qui est en Alléluia. toi Et qui est derrière toi Amen. Quand tu lui dis au nom de Jésus mm -hmm. Il regarde le Christ, le Christ il fait un, un. Il part mm -hmm. Les fils de Sheba ont voulu chasser mm -hmm. Il regarde tout, il ne voit pas Jésus en eux Il ne voit pas Jésus derrière autour de lui un, un, un. Je n'irai pas mm -hmm. Ce n'est pas à cause de toi a cause de Jésus A cause de Jésus A cause de Jésus C'est pour ça que nous devons être dans la joie Il dit ce n'est pas vous qui m'avez choisi C'est moi qui vous ai choisi Et je vous ai donné Nous sommes ça que nous devons être dans la joie Même si tu manques Ce que tu manques aujourd'hui Tu vas le changer Par tes déclarations tu changeras ça Et par les actes que tu poseras Tu vas changer ça Amen. Tu vas changer ça Tu vas changer ça Alléluia. Même Job a dit, je sais que mon rédempteur est vivant, il se levera le dernier. Il était de l'ancienne alliance, avant que le Christ ne meure, mais il avait confiance à son rédempteur. Il savait qu'il se levera le dernier, parce qu'il est mon rédempteur. Fais de Dieu ton Dieu, fais de l'éternel ton délice, et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Tout. Tout ce que ton cœur désire. C'est pour ça, soyez dans la joie. Soyez joyeux, peuple de Dieu. Soyez joyeux, soyez joyeux, joyeux. Quand vous êtes à l'église ici, soyez joyeux à cause de ce que le Christ a fait pour vous et pour moi. À cause de ce que nous sommes devenus en lui. Quand vous pensez à ça, soyez joyeux. Même si de fois, la louange, il n'y a pas d'instrument. Oh. Vous savez, on verra ça à partir de demain. Quand Dieu a créé Adam, il n'y avait pas des instruments de musique. Adam adorait le Seigneur comment Communion, intimité. L'instrument de musique est venu avec Oubal. Quelques siècles après, mais avant il n'y avait pas d'instrument. On adorait le Seigneur comment Par la communion, l'intimité avec lui. L'intimité avec lui. Mais qu'il y ait une musique ou pas, quand tu es dans la maison du Seigneur, loue le Seigneur, je te dis que tu entendras une musique intérieure. Tu vas commencer à danser toi-même. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Il est bon de louer Dieu. Oh, Alléluia. <rire> Alléluia. Oh merci Jésus. Oh merci Jésus. Je suis arrivé à la fin de ma prédication du jour. Oh mais... <rire> ah. Bien aimé, Bouka. <Alléluia. rire> <le monde. rire> ah. Oh bien aimé. Ah garde au. Ah moi, quand je... quand j'étais je... Ah à Bruxelles, quand j'étais là, que la loi je commence ou pas, moi j'ai dansé à ma manière. Je chantais, quand les gens chantaient, moi mes paroles, ce qui me vient à cœur, je chante comme moi je veux. C'est moi-même qui adore mon Dieu. Amen. Je prends ton chant, je prends tes paroles et je le mixe à ma sauce pour adorer mon Dieu. Il dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont de tels adorateurs que le Père cherche. Adore Dieu. Loue-le. Chante-le. Danse. Si tu veux danser de chant, danse comme tu veux. Danse dans la maison du Seigneur. Danse dans la maison du Seigneur. Loue-le quand je pense à ce qu'il a fait pour moi. Loue-le avant qu'il ne fasse quelque chose. La foi vient de ce qu'on entend. Avant que tu n'aies, loue-le. Avant que tu procèdes, adore-le. Chante, danse pour lui. Danse pour lui. Et tu verras ce qu'il fera de ta vie. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Père de gloire, nous bénissons ta parole pour ce matin. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été déclaré Père éternel. La parole a été libérée. Seigneur, que cette parole devienne chère dans la vie de chacun d'entre nous. Qu'elle devienne vie. Au-delà d'être esprit, qu'elle devienne vie, Seigneur de gloire. Qu'elle puisse, ô oh Dieu, fortifier, corriger, rectifier, là où il fallait rectifier, Père. Et que cette parole apporte la consolation dans le cœur apporte la guérison, apporte la restauration de l'estime de soi. Là où les circonstances de la vie avaient détruit une personnalité, avaient détruit l'estime de soi, la considération de ce que la personne est. Par la vie qui est dans ta parole, oh Dieu, que l'estime de soi soit restaurée dans le puissant nom de Jésus. Que l'estime de soi soit restaurée dans le puissant nom de Jésus. Là où les paroles de négativisme, les paroles de destruction de complexes ont été semées dans les cœurs et dans les vies, Seigneur, par la parole, que cela soit brisé au oh nom puissant de Jésus. Au oh nom puissant de Jésus. Un peuple uni, un peuple victorieux. Un peuple joyeux Tu as dit, soyez toujours joyeux Soyez toujours joyeux Merci de guérir les malades Merci de renvoyer libre les opprimés Distanciel ou en présentiel oh Dieu Merci de le faire, El Shaddai Merci de le faire, Père Au nom merveilleux et puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Maître Nous avons ainsi prié Amen Amen Amen Alléluia Alléluia Amen. Voilà, Nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes comme nous, sommes, euh, comme nous le faisons habituellement Sans contrainte, en toute liberté Nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes Merci à vous, l'équipe de Louange Quand Jésus reviendra Pour enlever son église La trompette sonnera La la la la la la la la Quand Jésus reviendra Pour enlever son église la trompette sonnera, quand Jésus la la la la la la la la quand Jésus pour son église, la, trompette sonnera. la la la la la la la église, la trompette sonnera. la la 对吧 Je ne sais pas si vous connaissez exceptionnellement. Yahweh, Osalim <m�élis> Zambé Yata Ngon Yahweh, Osalim Zambé Yata Yahweh, Osalim <m�élis> Zambé Yata Merci. Merci, Seigneur. Seigneur, tu as dit, apportez dans la maison du trésor d'îmes offrandes. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. J'offrirai les écluses de cieux et je répondrai ma bénédiction avec abondance. Père, donne ce que l'or et l'argent ne peuvent apporter. Donne la sagesse et l'intelligence pour la bonne gestion des finances de ton Église et qu'il y ait la multiplication dans les maisons de ton peuple, Seigneur de gloire, dans le contrat de travail à durée indéterminée, dans les postes de responsabilité des uns des autres, ô oh, Dieu. Seigneur, merci, merci de distinguer ton peuple et que l'argent ne soit plus jamais un problème pour qui que ce soit d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Amen. Amen. Voilà, nous allons faire la prière de notre Père. Nous sommes arrivés Amen. à la fin de notre culte. Il est 11h33.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 Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qui te garde. Amen. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qui t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel lève sa face vers toi et qui te donne la paix. Amen. Allons dans la paix du Seigneur et demeurons dans cette paix. Amen. Amen. Voilà, bien aimés du Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Voilà, demain nous commençons le séminaire Proskuneo, adoré. À partir de demain, lundi 19 le mardi 20 et le mercredi 21, de 10 à partir de 19h, en présentiel et de façon connectée, nous aurons un séminaire de trois jours, proscouneo adoré. Vous êtes cordialement invités et les bienvenus. Amen. Amen Voilà, pour rappel, nous avons la réunion des ouvriers de la maison. Tout à l'heure, dès que le culte a fini, voilà, nous allons dans la réunion des ouvriers de la maison. Est-ce que quelqu'un parmi nous, pour la première fois, quelqu'un parmi nous pour la première fois, je ne vois... Oui, papa, papa Paulin. Oui, papa Paulin. Papa Paulin. Et maman aussi. Oh, formidable. Formidable. Soyez la bienvenue. Je, je pensais que c'était maman Marlène. Ok. En tout cas, soyez la bienvenue au milieu, au milieu de, de nous. Vous êtes... Euh, voilà, on peut, hein, on peut saluer. Ah, l'amour je t'aime Nous sommes dans la joie de vous avoir au milieu de nous. Vous êtes à la Nouvelle-Jérusalem à Londres, Église de Dieu en Belgique. Je suis le pasteur Patrick Guéhéka. Vraiment, c'est une joie d être, d être, que vous soyez là pour nous visiter. Si vous n'avez pas d'église, faites de cette église la vôtre. Et si vous avez déjà une église où vous évoluez, en tout cas, nos salutations à votre pasteur et à toute la communauté. Si vous avez juste cinq minutes à nous accorder... Euh, on va vous recevoir par un petit, un petit quelque chose, Coca-Cola, euh, faire un peu ample connaissance en cinq minutes. Euh, voilà pour ne pas que nous puissions nous quitter comme si on était des étrangers. Amen. Amen. Voilà. En tout cas, faites de ces lieux, votre église, votre culte. Je salue spécialement Papa Paulin. En tout cas, c'est un honneur encore de vous avoir euh, au, au milieu de nous. Que le Seigneur euh, vous bénisse abondamment et que vous puissiez être totalement en bonne santé. Amen. Amen. Amen. Voilà, bien-aimés du Seigneur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. En tout cas, bon dimanche à tout le monde. Et les ouvriers de la maison, nous ne traînons pas. Directement, nous avons notre réunion. Alléluia Amen. Alléluia Après de ta bonté, de ta fidélité, je dirai toi, tout toi, ce que tu as fait pour moi. Se proclame. Je suis en trop. Moi je suis en trop. Je suis en trop. Avant? Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Oui Et Et moi, je vu j'ai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 ça va C'est oui. Je il le est-ce que ce de C'est la voilà, bonjour, bonjour, bonjour, bonjour, c'est ça je disais, que je